Dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'apprentissage par renforcement et d'un des concepts centraux à ce paradigme du machine learning qui est le concept de récompense. Alors, déjà en anglais, comme on dit, on parle de reinforcement learning et c'est donc le troisième paradigme du machine learning avec l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé et donc l'apprentissage par renforcement. Une application typique, la finance, les algorithmes de finance. Je vous donne un exemple d'article où ils vont développer, sur le mode du deep learning, mais peu importe, on pourrait imaginer d'autres algorithmes de machine learning qui fonctionnent sur le renforcement, des algorithmes qui comprennent, entre guillemets, comprennent, hein, bien sûr, de mieux en mieux comment euh, faire des échanges qui rapportent de l'argent sur la bourse. Et on va avoir, euh, typiquement sur ce cas ici, euh, différents algorithmes qui sont comparés sur leur capacité à obtenir des retours sur investissement euh, intéressants. Et donc, pour mieux préciser, c'est des algorithmes qui vont faire des échanges à la bourse et qui vont s'améliorer à chaque fois qu'ils font des échanges et qu'ils gagnent de l'argent. Ils, euh, ils essayent de capitaliser sur cette expérience pour être, entre guillemets, de meilleurs traders. Et donc, ils viennent quelque part un peu en concurrence de traders humains. Donc ça, c'est une application de l'apprentissage par renforcement. Mais ce n'est pas du tout la seule. Euh, L'important, c'est d'être capable de définir des objectifs. Et donc, ça peut être euh, gagner une partie d'échec, par exemple. Ça, c'est typiquement un objectif auquel qu'on qu qu peut assigner, un algorithme qui fonctionne sur la base du renforcement. Et donc, dans une partie d'échec, euh, il s'agit de, de gagner l'adversaire en le moins de coups possibles. Et l'algorithme pourra apprendre au fil des parties qu'il euh, qu jouera. On peut assigner beaucoup d'autres objectifs à un algorithme de renforcement comme bouger un objet avec un bras robotique ou euh, optimiser l'allocation de ressources, par exemple. Alors, en termes de, de, de principe, en fait, c'est que chaque essai-erreur, l'algorithme va faire des essais et des erreurs, par exemple en prenant un objet avec le bras robotique, et chaque essai-erreur est utilisé pour améliorer une stratégie. Et c'est un petit peu différent de d'autres paradigmes du machine learning, comme l'apprentissage supervisé, où on, on propose un jeu de données d'entraînement. Il y a cette notion d'évolution au fil du temps, par apprentissage, au fil des essais et des erreurs. Donc, le renforcement, il peut avoir euh, cette capacité euh, à, à résoudre des problèmes qu'on n'arrivait pas à résoudre à, à, avant. Je vous donne un exemple. Euh, les échecs, dans les années et le go. Dans les, depuis les années 90-97 même, on est capable, avec des algorithmes qui ne sont pas du machine learning, de battre des humains. L'algorithme qui s'appelle Deep Blue, euh, qui avait battu Kasparov, Kasparov en 1997, il ne fonctionnait pas par renforcement. Il fonctionnait sur la base de ce qu'on appelle des heuristiques, entre autres choses. C'est-à-dire qu'il euh, était capable, à partir de quelques règles simples, de battre un humain. Mais il n'apprenait pas de ses erreurs. Et en fait, avec des fonctionnements comme ça, l'ordinateur ne pouvait quand même pas gagner à tous les jeux de so société, ou où, où les jeux de plateau. Typiquement, euh, l'humain continuait à dominer le jeu de Go, euh, c'est les échecs chinois. Et en fait, euh, pourquoi Parce que le nombre de parties légales, euh, l'espace le no euh, des, des États, l'espace d'État, c'est-à-dire le nombre de positions légales pour euh, atteignable avec une partie de Go était tellement élevé que toutes les petites règles qu'on pouvait imaginer, les heuristiques hein, qu'on appelle, pour pouvoir euh, euh, rendre un algorithme plus fort qu'un humain, échouaient, euh, la plus, en tout cas contre les grands champions. Et donc sur le Go, ça a été un des terrains d'application célèbres de l'apprentissage par renforcement, en l'occurrence sur le mode du Deep Learning, et plus précisément, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on euh, a eu une victoire en fait, de, euh, assez récemment, hein, en 2017, de AlphaGo Zero sur le champion du monde, Lee Sedol, et ça a été une des dernières occasions, en tout cas célèbres, de, par de parler des algorithmes de renforcement. Pour reprendre l'exemple du bras robotique, euh, depuis des années, c'est plus un problème de software qu'un problème de hardware, euh, les, les bras robotiques euh, mécaniques, ça existe depuis très longtemps, mais on a toujours des milliers de spécialistes de l'intelligence artificielle qui travaillent à développer des programmes qui les rendront de plus en plus efficaces et capables de faire des tâches de plus en plus complexes. Mais les moteurs qui vont faire euh, les gestes qu'on veut, ils existent depuis très longtemps. On pourrait faire depuis des décennies si, euh, avec les bras existants des choses. Mais on n'a pas encore les algorithmes, en tout cas pour beaucoup de situations, on n'a pas encore les algorithmes qui permettent d'atteindre tous les objectifs. C'est sur les algorithmes de renforcement qu'on planche en ce moment avec ce type de bras robotique. Alors pour comprendre un petit peu mieux de quoi il s'agit, il faut comprendre que ce sont des algorithmes qui apprennent des stratégies et donc qui doivent trouver le bon équilibre entre explorer de nouvelles stratégies qui n'ont pas encore été testées, quitte à prendre des risques et à, à être un peu moins efficace au moins le temps de l'exploration et exploiter des stratégies qu'ils euh, savent marcher et donc c'est le concept de E-Greedy où en fin de compte il y a ce, ce choix qui est fait en permanence entre explorer, faire des choses nouvelles et exploiter, et réaliser la meilleure action connue et donc en fait on va essayer de développer des agents qui cherchent à maximiser une récompense et c'est ce sur lequel j'aimerais insister sur la fin de cette vidéo c'est la notion de récompense. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis un, un rat euh, en introduction de, de cette vidéo. C'est un petit peu euh, l'idée de... On va entraîner un algorithme comme on enseigne à des rats ou à des pigeons, euh, dans, dans le paradigme behavioriste en biologie, euh, des comportements à partir de récompenses. Donc on va lui donner son petit sucre au rat, de manière qu'on va donner sa petite récompense à l'algorithme, et qui va du coup adapter sa stratégie pour maximiser sa récompense. Je vous donne un exemple qui est le jeu de la falaise. Le jeu de la falaise, c'est typiquement le type de tâche qu'on va donner en travaux pratiques où, en fin de compte, un agent doit arriver d'un point de départ à un point d'arrivée en évitant une zone qui est la zone grise et qui est la zone dans laquelle la personne va tomber. En fait, il y a une équivalence entre la falaise et la zone grise que vous voyez sur cette diapositive. Euh, eh bien, on, veut, on veut que l'agent la euh, enfin, se déplace en, en apprenant à éviter cette falaise. Et on va attribuer euh, des scores à chaque fois qu'il se déplace. Si jamais il tombe dans la falaise, récompense négative, enfin une sanction en quelque sorte de moins 100 par exemple. Et, et chaque fois qu'il va se déplacer au sein de cet environnement, il va perdre un petit peu de points. Donc, on veut qu'il aille le plus vite possible, donc en longeant la falaise, pour euh, trouver en moins de temps possible quel est le chemin le plus court pour aller du point A au point B sans tomber dans le vide. Et donc, euh, ce qu'on va observer, c'est qu'il va y avoir, enfin, euh, entre guillemets, on va, développer plus, on va proposer plusieurs algorithmes, hein, là, ce SARPA, Q-Learning et qui vont fonctionner légèrement différemment. Et on voit qu'au début, quand ils n'ont pas appris, la récompense est très négative. On est sur du, la courbe en bas, là, où on voit qu'on est sur du moins sens, c'est-à-dire qu'au début de l'entraînement, ils tombent souvent dans la falaise, et assez rapidement, euh, ils vont euh, être capables de comprendre comment éviter la falaise. Et selon les, algorithmes, selon les algorithmes, plus ou moins rapidement, être capables de réaliser cet apprentissage. Et donc, en fait, il peut y avoir beaucoup de types de récompenses. Là, je vous montre un exemple avec une sorte de quantification, hein, de nombre de points, euh, moins 100 euh, grosses sanctions si on tend la falaise, euh, moins un point à chaque fois qu'on fait un déplacement un peu inutile. Mais on peut raisonner à tout type de récompenses. On peut être dans une logique booléenne, c'est-à-dire 1 ou 0, gagner une partie ou perdre une partie de jeu vidéo. On peut, donc ça typiquement, on, a, on, a, on entraîne souvent des algorithmes euh, sur, à gagner des, des jeux vidéo, ils sont assez forts en fait à ça, et ça permet ces derniers temps de, de, de voir des intelligences artificielles battre des humains sur euh, des, des jeux vidéo de plus en plus complexes, alors qu'avant souvent, quand on joue aux jeux vidéo, je ne sais pas, sur un jeu de stratégie type Age of Empire, une fois qu'on a compris quel était un peu le mode de fonctionnement de l'IA, on sait dans quel piège le faire tomber encore et encore et encore et gagner 90% du temps. Avec un algorithme de renforcement, il va comprendre au fil du temps comment vous le piégez et adapter sa stratégie en fonction et être beaucoup plus dur à battre puisqu'il apprendra un peu comme un humain. Et donc, euh, la récompense, donc ça peut être gagner ou, ou, ou perdre, mais ça peut être plus simplement, sur des jeux type faire monter un cerf-volant le plus haut possible dans le jeu vidéo, ça peut être la hauteur du cerf-volant. Et il faut maximiser la récompense, et plus on, il arrive à faire monter un cerf-volant haut, en évitant des obstacles par exemple, plus il va recevoir cette récompense. Et maintenant, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on va de la récompense au changement de comportement euh, et ensuite, euh, comment concevoir ces récompenses pour optimiser le processus d'apprentissage C'est un peu comme les bons points. Hein. Quand est-ce qu'il faut donner, dans quelle situation donner des bons points à un élève pour qu'il progresse le plus rapidement possible Et donc, je vous propose dans une autre vidéo d'explorer brièvement ces deux questions.